Tout, hein, parce que tu vas devoir euh, trouver un ouais. truc intéressant là-dedans. <rire> J'ai jamais été un enfant déjà, premièrement. Donc, euh, contrairement à ce que dit mon, mon prénom. Euh, Est-ce que j'avais des animaux quand j'étais petit euh, J'ai dû en avoir euh, un dauphin, un aigle, euh, une limace. Ma limace, c'était ma préférée, mais elle s'est fait écraser. Elle s'appelait Lily. Souvent, les, les gens y répondent chat. Parce tu es au chaud et tu me près des radiateurs et t'as plein de câlins et tout ça. Mais moi, je suis allergique au chat, donc ça n'ira pas. Je serais allergique à moi-même, du coup, ce serait insupportable. C'est Miss Pricky qui est venue vers moi pour me demander une série adulte parce qu'elle faisait déjà des séries enfants et elle m'a demandé de faire lui faire une série adulte comme Oliane que j'avais déjà fait. Et donc, je lui ai fait Animal Jack. Donc, je crois que j'avais pas très bien compris sa question en fait, au départ. C'est un principe assez classique hein, depuis la mythologie grecque. Il y a plein de personnages qui sont en, en animal dans, dans toute l'histoire. Et euh, là, ça me plaisait bien parce que ça me permettait d'explorer vraiment toute la faune et puis de regarder des documentaires ou d'aller aux zoo en prétendant que je travaille. Et après, je trouvais que c'était un système chouette et que ce soit un enfant qui le fasse, c'est encore plus intéressant. Et alors j'aimais bien le fait qu'il soit muet et qu'il s'exprime que par cette transformation. Je trouve ça hyper intéressant. Alors déjà, je dessine pas du tout hein, normalement. Donc je dessinais, mais c'est juste pour vous, hein, parce que normalement je dessine pas. Et là, il y a plein de gens qui, euh, qui sont en train de se dire il nous a arnaqué pendant toutes ces dédicaces. Parce que moi je dessine jamais, j'écris juste bisous. J'imagine que c'est comme ça, là j'ai fait une poule avec des... Avec un grand bec de tout camp. Vous savez que franchement, c'est un truc qu'on me demande souvent en dédicace, c'est un dessin. C'est les adultes qui demandent des le dessins, les enfants ils ne demandent pas. C'est une mouche. Et vous avez reconnu J'ai déjà vu que j'avais été trop long sur les premiers, alors du coup j'ai fait court sur le dernier. Je peux dire que dans le prochain numéro, c'est plus Jack le héros qu'on arrête, ce euh, sera Ben qui aura le même pouvoir que lui. Voilà. Et Jack, on... il vivra sa vie quoi. Je suis allergique au champagne déjà, et, euh, et l'eau pétillante, c'est pas bon, ça pique. Par contre, s'il y a un jean tonique avec de la canelle édition, bah